Oui. Pas de fuite sur les alimentations chaudes et eau froide. Euh, on a une infiltration ici, on en a, on en a dans la cave. Euh, comment On a une petite fuite mais qui n'est pas importante, hein, euh, mais qu'il faut réparer. Je vais prendre la lampe. La lampe, la lampe, hop. Là, ici on a une petite fuite à l'écoulement une petite fuite sur le cuivre d'alimentation chaude et à partir du moment où on l'ouvre c'est pas une fuite continue euh, pour cette fuite ici et la cave au sous-sol le problème vient de l'extérieur exactement ici partant depuis puis si on descend de l'autre côté forte puits va longer les murs Faire comme un escalier et arriver de ce côté. Et on a une fenêtre aussi. Là, on n'a pas de fenêtre, etc. Et Les le petites choses ici. Plus une infiltration ici qui arrive en bas aussi. Ici, là, on est décollé, on le teste, on a bien de l'eau qui descend, mais qui n'a pas créé le sinistre principal. Cette idée recherche de fuite.